C'était un défi un peu fou dans lequel je me suis lancé, mais c'est beaucoup de boulot pour en percevoir beaucoup de plaisir derrière. Je suis Edouard Barcahausen, je suis ingénieur agro avec une, une expérience autour de, de, la, de la viticulture, mais j'ai souhaité passer de l'autre côté de la barrière et me lancer sur une activité viticole. L'intérêt, c'est de chercher à comprendre, comprendre la nature, comprendre l'environnement et, et l'évolution du sol, de la vigne et de toute la biodiversité qu'il y a autour pour justement chercher à travailler avec elle. C'est pas un goût de raisin dans le vin, c'est un goût de fruits rouges, de fruits mûrs, d'épices. C'est en fait d'évoquer dans ce goût, dans cette odeur, quelque chose de, de plaisant, conduire la vinification pour arriver à un moment donné à permettre de dire là, ce produit va pouvoir être agréable à boire. Et, et même dans cette anticipation, c'est qu'au moment où on intervient, ce n'est pas le produit final. C'est-à-dire qu'il peut se passer plusieurs mois, voire plusieurs années, avant que le produit donne le goût qu'on espère avoir. Donc là, on est dans la partie euh, du chai de stockage et euh, une partie élevage que j'ai aménagée ici pour pouvoir euh, notamment accueillir les amphores, euh, des amphores euh, en terre cuite italienne euh, et des, des œufs. Euh, donc des œufs euh, là, qui, qui ont l'avantage, ces œufs et ces amphores, euh, d'avoir une, une microporosité qui permet au vin justement de respirer et, et d'apporter un élevage un élevage au vin pour pouvoir justement comme un enfant un petit peu le, lui permettre de développer ses qualités. Et, et après on a récupéré aussi des, des barriques d'occasion euh, qui, qui permettent justement d'apporter euh, un élevage continu sans apporter de goût de bois euh, supplémentaire euh, pour justement pouvoir avoir des profils de vin très fruités, assez légers. Donc là on a, on a pré prélevé un échantillon euh, dans différentes cuves qu'on va pouvoir assembler pour, euh, pour proposer le, le, le premier vin du, du millésime 2022. Donc on est sur des profils de vin très fruité, très agréable Il n'y a pas besoin de crachoir pour ça. J'ai commencé en fait à travailler sur cette propriété en 2022 pour les pour les pour les vendanges, euh, pour justement découvrir un petit peu euh, et apprendre un petit peu le, le à prendre en main cette propriété, euh, puisqu'il y a toujours quand même chaque chaque bâtiment, chaque matériel a sa a sa, sa petite spécificité. Donc l'objectif est de pouvoir utiliser cette euh, ce, euh, ce potentiel et aussi de, de, de, de gérer cette transmission du savoir-faire avec, avec le vigneron qui, qui prend sa retraite, mais qui a justement cette, ce souhait de pouvoir transmettre son savoir et finalement même un petit peu son, son âme ici. Je m'appelle Henri-Paul Guillot, je suis vigneron depuis, ben ça va faire 40 ans, hein, et ça fait plus de 20 ans qu'on est en bio. J'étais pendant très longtemps en biodynamie aussi. Hein vivre avec la nature et avec, euh, pas essayer de la diriger, mais aller avec elle. Je pense qu'Edouard, voilà, il sera à l'auteur et c est, c est, je pense que c'est un passionné, donc euh, ça me fait plaisir de lui, de lui transmettre. Il ne faut pas forcément travailler son intellect, il faut travailler aussi avec son ressenti. L'intellect, il vous dirige, il vous fait partir dans un sens ou dans un autre, mais bon ou mauvais, tandis que la, le ressenti, non, il vous fera toujours aller dans le bon sens. Ça reste un métier très exigeant au niveau rigueur, euh, au niveau savoir-faire. Le but, il n'est pas de réinventer la poudre, il n'est pas de, de vouloir euh, faire le meilleur vin du monde. C'est d'abord de, de, de réussir à faire un bon vin qui soit euh, loyal et ensuite de pouvoir monter en compétence pour arriver à, à mieux maîtriser ces techniques-là, que ce soit à la vigne comme au chai, pour arriver à, à sortir des vins qui conviennent euh, à ce que j'aimerais pouvoir euh, proposer. Donc là nous voici dans la, la partie vinification, il y a des merlots, il y a des malbecs, il y a un peu de cabernet, il y a euh, les vins de presse aussi. Ce projet en fait il serait euh, il n'aura pas, euh, pas été réalisable et il ne sera pas réalisable sans mon entourage. N'étant pas issu du milieu viticole c'est beaucoup, beaucoup d'investissements, beaucoup de travail, beaucoup de risques pour apprendre ce métier et prendre les rênes de cette propriété. Je suis un petit peu comme une vigne, je m'adapte, mais globalement je m'appuie aussi sur les fils qui sont tendus, à moi de bien préparer le palissage, de bien préparer les piquets, pour que mon projet puisse grandir, et arriver à faire le maximum de photosynthèse pour produire le meilleur vin possible. Obélix ah, Tu te calmes, tu te calmes. C'est pas mon chien